Avec la crise du Covid-19, le numérique est plus que jamais au cœur de la vie quotidienne des Français, qu'il s'agisse de télétravail, qu'il s'agisse de vente en ligne, qu'il s'agisse aussi de cours à distance ou de réunions familiales à distance. Les collectivités, les élus, les agents se sont beaucoup mobilisés pour proposer des solutions numériques, l'engagement de nos territoires, ont permis de faire émerger des actions qui pourraient être utilement partagées. C'est pourquoi Ville de France et Ville Internet s'associent pour mener une grande consultation auprès des villes moyennes, les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Nous faisons un appel à témoignage pour porter sur les initiatives de ces collectivités pour poursuivre leurs actions pour soutenir l'économie locale, pour soutenir aussi l'activité de leur commerce. Vous allez retrouver sur les sites de Ville de France et de Ville Internet le lien vers la plateforme sur laquelle vous pourrez déposer vos témoignages. À titre d'exemple, ce peut être des initiatives pour le télétravail, la cybersécurité, les circuits courts, la numérisation des commerces, ou l'inclusion numérique. Chers collègues, vous avez jusqu'au 20 janvier 2021 pour nous partager vos bonnes pratiques et contribuer à ce que nos concitoyens puissent bénéficier des belles initiatives de chacun de nos territoires.